Nous allons maintenant poursuivre en regardant un petit peu l'équation radar. Alors cette équation radar, elle concerne les puissances émises, réfléchies, transmises, réfléchies et retournées vers l'antenne, donc on va dire rétrodiffusées ou diffusées à la surface. Voilà, donc c'est une équation en puissance hein, et on pourrait imaginer une deuxième partie de l'équation radar qui serait relative à la phase hein, pour déboucher sur les applications interférométriques. Bon, Ce n'est pas notre objet ici, donc on va simplifier, on va pas s'y intéresser. Puissance émise, réfléchie, diffusée, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça concerne donc une antenne hein, qui émet une certaine puissance, hein, laquelle puissance va se distribuer dans l'espace et à ce niveau-là, on en aura besoin pour l'émission, la réflexion et le retour vers l'antenne. On est intéressé par voir à quoi correspond la notion de lobe d'antenne ou diagramme d'antenne hein, qui est relatif à la manière dont l'énergie émise par l'antenne se distribue dans l'espace. C'est-à-dire si j'ai une puissance émise PE ici, eh bien elle va partir ...dans les différentes directions spatiales, mais toutes les directions ne sont pas équivalentes. Donc on a l'habitude de dessiner un, un diagramme qui indique que selon la direction, la puissance qui va dans cette direction dépend de la forme de ce diagramme d'antenne... ...qui va donc dépendre de UI, direction d'émission. Voilà. C'est-à-dire que si l'on s'intéresse à ce qui se passe dans une direction delta... Eh bien, dans la direction delta, on aura quelque chose qui sera proportionnel à PE grand G dans la direction delta, hein, définie par UI. Donc. Ceci permet de travailler sur un ensemble. Alors, ce que l'on doit avoir, c'est que l'intégrale de toutes les directions, hein, donc je ne rentre pas dans le détail calculatoire, on pourra mettre ça en annexe, hein, intégrée sur... L'espace, c'est-à-dire qu'on introduit ici des angles solides, hein, des oméga, pour calibrer le problème, et eh bien ceci doit être égal à 1, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de perte, donc tout est envoyé dans l'espace. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la puissance émise dans une direction delta, donc on a une puissance émise dans une direction delta, elle va se distribuer progressivement et diminuer en fonction de la distance. Alors comment ça c'est la puissance émise à la sortie de l'antenne, et quand on se trouve à une distance grand R, on va mettre R1 ici, je vous dirai après pourquoi, Eh bien on va avoir une puissance qui va être puissance émise grain, gain dans la direction Ui d'émission, donc ça c'est l'antenne d'émission, divisé par R1 au carré, puisque l'énergie se distribue sur un espace entier. Voilà. Sur le, une sphère de rayon R2. Ce rayon R, donc une surface 4 pi R2. Voilà, donc ça, c'est le flux qui va vers le sol, hein, et le gain à l'émission joue un rôle ici assez important. Alors, à quoi correspond ce terme Eh bien, il correspond à la valeur du flux radar, hein, nous sommes ici au sol, hein, mesuré perpendiculairement. à la direction UI du flux. Et il s'exprime en watts par mètre carré. On a donc ici un flux radar mesuré perpendiculairement au sol que l'on va noter phi R. Hein, voilà. Et qui sera égal à PE grand G de la direction delta UI ici sur R1 au carré. Ceci est important pour voir la suite hein, du problème hein, et de voir ce qui se passe à la réflexion puis à l'émission, à la réémission. Donc on va revenir ici, hein, considérer qu'au niveau du sol, donc on a un flux radar mesuré perpendiculairement hein, qui est connu. Hein, on a vu à l'instant qu'il variait en G sur R au carré et voir, se poser la question de savoir quel est le flux reçu par un pixel. Alors, le flux reçu par un pixel, je dessine un pixel ici, au sol, là, voilà, hein, qui a une surface SP. Et bien, quand un flux perpendiculaire arrive comme ça, on doit introduire l'angle d'incidence hein, et la surface interceptée, donc la surface apparente du pixel vu depuis l'antenne, est égale à SP cosinus I. Donc, le flux reçu par un pixel, ça va être φR que multi-sp cosinusi. Donc, pour l'instant, on a ce qui est reçu. Ce qui va être réfléchi. Ce qui va être réfléchi, eh bien, c'est la partie reçue que multiplie un facteur de réflexion globale, hémisphérique. Donc, ce qui se passe dans l'espace supérieur. Hein. Donc nous avions le flux incident hein, et une partie de ce flux incident va être repartir dans toutes les directions. Hein. C'est ce terme RHE qui l'indique. Alors C'est un peu équivalent à la l'albédo en optique, hein. c'est un flux réfléchi sur un flux incident. Ça ne pose pas de problème particulier. Hein. En optique, on est habitué à manipuler cela. Donc ici j'ai le flux réfléchi qui vaut phi R sp cosinus i rhe. À nouveau se pose le problème de mais comment est-il réfléchi ce flux Alors ici j'avais l'antenne d'émission. Je vais supposer que le flux qui repart est dans la direction d'une antenne de réception. C'est plus simple à expliquer comme ça que de replacer l'antenne de réception la, en coïncidence avec l'antenne d'émission donc quelle est la partie qui va repartir vers l'antenne de réception donc flux repartant vers le capteur on va dire pour simplifier le vocabulaire Eh bien je vais avoir toujours le même terme donc c'est la partie réfléchie hein. mais bah, c'est un peu comme tout à l'heure je dois ajouter ici la manière dont l'énergie est réfléchie dans le demi-espace supérieur. C'était la partie rouge qui repartait, donc je vais dessiner hein, ce qu'on pourrait appeler le diagramme, le lobe d'antenne, mais de quoi Eh bien, cette fois-ci, c'est du sol, donc du pixel. Je vais mettre sol. Voilà. Et ici, je dois multiplier par le gain d'antenne hein, correspondant au sol. Alors, ce n'est pas... Le sol n'est pas une antenne, mais le sol se comporte comme une antenne, c'est-à-dire il redistribue l'énergie. Et je suis amené à poser ce terme ici, qui dépend de quoi bah, Qui dépend de la direction incidente et également de la direction où le flux repart, c'est-à-dire la direction du capteur. Ceci, c'est le flux qui part dans cette direction. Et qu'est-ce qui est reçu maintenant Quel est le flux reçu au niveau du capteur. Alors c'est un peu comme tout à l'heure, hein. on doit se poser la question comment est-ce que l'antenne de réception fonctionne Ici j'ai un flux qui s'en va dans la direction de l'antenne, je dois multiplier pour l'avoir, donc je reprends ce terme complet là, hop, et je multiplie par l'angle solide sous lequel on voit l'antenne de réception à partir du pixel, en tenant compte hein, du fait qu'à nouveau, hein, quand j'ai ici un delta-oméga, hein, on va mettre un delta-oméga du capteur. Hein, et ce delta-oméga du capteur, c'est un delta-oméga effectif qui prend en compte à nouveau le lobe d'antenne correspondant à l'antenne de réception. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il un troisième lobe d'antenne qui joue un rôle, c'est celui de l'antenne de réception. C'est-à-dire que je vais écrire ici le delta-oméga du capteur. C'est le delta-S du capteur divisé par la distance au carré, comme tout à l'heure, et je mets ici un gain à la réception. C'est pour ça que dans l'équation radar, on voit apparaître un gain à l'émission, enfin un gain de lobe d'antenne, on va dire, un diagramme d'émission, un diagramme, de, à la réception et le diagramme au niveau du sol il est présent dans les explications quand on veut interpréter les images mais il n'est pas toujours explicité donc je réécris mon flux reçu au niveau du capteur hein, que l'on va conserver en mémoire hein, SP cosinusie RHE le diagramme d'émission au niveau du sol il dépend de UI et UR, c'est-à-dire la direction du faisceau et la manière dont il est réfléchi. Le RHE, ici, il dépend également de UI, c'est-à-dire que selon la manière dont on attaque la surface, la partie réfléchie va dépendre hein, de l'angle d'incidence, en particulier de UI. Ça nous donne quoi, ça Ça, ça donne la puissance reçue au niveau du capteur. Alors, qu'est-ce que ça supposait globalement hein Eh bien, qu'on avait des pixels, mais étendus. Donc, on va dire que ceci est une explication qui vaut pour une cible étendue. Alors, pour aller plus loin et pour introduire le coefficient de rétrodiffusion, on est obligé de s'intéresser... Alors, il faudrait garder ça en mémoire. On va le détacher et le conserver pour le ressortir après. Voilà, tiens, bravo. Et on va s'intéresser à une autre manière de présenter l'équation radar pour les cibles étendues ou ponctuelles et qui introduit ce qu'on appelle la surface équivalente radar. Alors de quoi il retourne cette fois-ci Eh bien on a toujours le flux phi du radar qui arrive qui réfléchit, qui renvoie de l'énergie un peu dans toutes les directions et cette notion de SER est la suivante. Hein on regarde on considère une surface SER, je vais l'appeler sigma, hein, perpendiculaire au faisceau. Voilà. Sigma est perpendiculaire au faisceau. Sigma réfléchit 100% du flux incident. Alors quel est le flux incident Eh bien, 100% du flux incident, le flux incident dans la mesure où sigma est perpendiculaire au faisceau, c'est sigma phi Il réfléchit 100%, il redistribue l'énergie, la puissance reçue, il redistribue de manière isotrope, c'est le mot isotrope qui est important, dans tout l'espace. Réfléchissant dans tout l'espace, ça veut dire que le grand G correspondant à ce moment-là à la SER, hein, il doit être le même dans toutes les directions. Son intégrale doit valoir 1 pour tout l'espace. Comme en plus il est isotrope, ça veut dire que sa valeur est constante quelle que soit la direction, ce qui veut dire que grand G égale 1 sur 4π. Et donc ça c'est le grand G du sigma et ce que reçoit ce que reçoit l'antenne de réception en reprenant notre notation de tout à l'heure ça va être ce flux reçu redistribué dans tout l'espace et qui ensuite s'en va dans la direction du capteur donc ici j'écris delta oméga du capteur. Hein, ce que l'on avait tout à l'heure hein, écrit ici. Hein, capteur effectif, on avait mis. Voilà. Et le, ceci permet... J'ai oublié sigma ici, évidemment, hein, puisque le flux reçu, c'est sigma fière, divisé par 4pi. Donc j'ai ici un sigma, hein, que multiplié 1 sur 4pi. Ceci, ceci va permettre de calculer sigma. Donc, dans le Donc, cas d'une cible étendue, c'est-à-dire ce que l'on a vu avant, hein, avec une surface de pixels, en comparant les deux termes, alors on va se débrouiller comme ça. Hein. Voilà ce que vous... l'on voilà avait tout à l'heure. Hein. Hop là. Hein. Ici, ici, le flux reçu, reçu redistribué dans tout l'espace, que multiplie l'état oméga du capteur, et doit être, et doit être égal à, à... à p. p la puissance, re puissance reçue au niveau du capteur, niveau du capteur dans notre explication de tout à l'heure. Ce qui bah hein, que que le le veut dire que le sigma est égal, est est égal alors, simplifié alors, simplifié alors je simplifie parce que simplifiable, le fier est simplifiable, le delta oméga est simplifiable, ici il y a 1 sur 4pi, donc ça donne 4pi cosinusie, sp, rhe, grand g du sol. Hein, qui dépend de UIUR. Voilà. Alors, ceci Alors, ceci est intéressant, car, car cette, équivalence cette équivalence dans, dans la la, résultat le résultat est ce, est, est, ce est, ce est ce qui va nous permettre d'introduire le coefficient de rétrodiffusion. De rétrodiffusion. Voilà. voilà. Alors, Alors je vais reprendre l'écriture ici, parce qu'il y a la place. De changer, de changer de couleur pour que ce soit, on voit bien que c'est une nouvelle étape. Lorsqu'on a l'expression de P, que et que l'on a celle de sigma, on peut déduire, on peut déduire deux choses. Le coefficient, le coefficient de, rétrodiffusion de rétrodiffusion qui est égal à sigma la sur la surface, sur la surface du pixel. Sur c'est sur pour ça qu'on dit que c'est normalisé, c'est par, par entité de surface. De surface. Mais c'est relatif à la surface équivalente, surface équivalente radar. Je divise, Je divise par, par SP, SP. ça me donne 4 pi cosinusie RHE, grand G, voilà, et ça c'est le grand G du sol, c'est hein, la manière dont le sol, le sol renvoie l'énergie. On a, également, On a un également un autre coefficient qui est le gamma 0 qui, qui lui est égal au, au sigma divisé, divisé la par la surface apparente, apparente du radar, radar vue depuis l'antenne de réception, c'est-à-dire sp, SP que multiplie cosinus R Si on reprend la figure de tout à l'heure, quand on a, a l'antenne de réception, réception, elle voit le pixel sous, le pixel forme. sous cette forme. Ce qui nous donne un 4 pi cosinus I RHE, Rhe sur G, G, sur G sur cosinus R. R. Qu'est-ce que l'on peut, Qu que peut déduire comme relation importante eh bien, eh bien, que globalement, sur une zone, sur une zone limitée de l'image, on peut considérer, on peut considérer que le phi R et le delta oméga, et le delta oméga, oméga sont à peu à près, près fixes fixe, ce, hein, ce qui veut dire que dans les dans calculs on aura, on aura un, P P un P qui sera égal au produit P phi P R delta oméga que j'appelle K que multiplie un terme, un terme qui, est qui est SP qui est et puis, et puis, et puis un à un facteur près, près ce terme là ce qui, est, qui, est, qui est, est le coefficient de rétrodiffusion puisque d'après ce qu'on a vu avant, ce terme là qui est en rouge c'est sigma 0 sur 4 pi donc en intégrant le 4π dans le k, ça donne égale p égale un certain k, une constante en gros, surface du pixel que multiplie sigma 0. Ceci est important. Et donc on voit le p égale sp sigma 0, c'est-à-dire qu'en fait la puissance correspondant à un pixel, c'est un coefficient qui est à peu près constant dans une zone d'image donnée, hein, c'est le facteur, le produit fier par delta oméga. Le produit de la surface du pixel par le coefficient de rétrodiffusion. Alors on verra les, dans la partie géométrie comment le SP, la variabilité du SP joue un rôle lorsqu'on s'intéresse à la puissance repérée dans l'image et qu'on s'intéresse parallèlement au coefficient de rétrodiffusion. Autre résultat intéressant qui n'est pas apparu ici parce que nous étions en système bistatique. Hein. Si l'on suppose que notre système est monostatique, c'est-à-dire qu'on a remis l'antenne au même endroit que l'antenne de réception devient identique à l'antenne d'émission, eh bien, on a UR égale moins UI, c'est-à-dire qu'on repart en rétrodiffusion. R égale I, l'angle de réflexion est égale à l'angle d'incidence, ce qui donne gamma 0 égale, je simplifie cosinus I, cosinus R, ça me donne 4 pi RHE. G. Voilà. Si l'on reprend notre figure de tout à l'heure hein, en caractérisant caractérisation bistatique, hein, le coefficient petit r dont on a entendu parler tout à l'heure, il était là. Hein, C'était l'angle de réflexion donc caractérisé par ur. Hein. Voilà. Donc c'est un résultat qui est intéressant. Hein, qui va nous permettre de continuer hein, à voir l'influence le, des différents paramètres. Donc expression de la puissance en fonction de sigma 0 Le gamma 0, on en discutera un petit peu tout à l'heure. Hein, il est intéressant surtout dans le cas des forêts. Voilà. Donc au niveau illustration, hein, nous avons donc deux illustrations qui viennent maintenant. Hein, le fait que dans un milieu plat, donc où la surface du pixel est réputée être à peu près constante, eh bien, la radiométrie que l'on observe dans l'image est quelque chose qui suit le sigma 0. C'est-à-dire que dans un milieu horizontal plat, l'image coïncide en gros avec l'image du coefficient de rétrodiffusion, comme c'est le cas ici. Dans le cas d'un relief, Hein, comme nous l'avons ici, nous avons ici trois images. À gauche, une image optique orthorectifiée, c'est-à-dire comme si elle était vue de l'infini au-dessus. Hein. Et deux images radar avec des incidences variées. On voit que les deux images radar eh bien, sont très perturbées par le relief et que la radiométrie ne suit absolument pas sigma 0 très probablement, hein, mais est plutôt influencée par la surface du pixel SP. Hein. Une troisième illustration ici, un montre... La coïncidence entre image et cartographie, donc cartographie au trait classique, hein, et l'on voit que les effets du relief qui sont perceptibles dans l'image radar, liés au facteur SP, hein, sur lequel on reviendra tout à l'heure pour le quantifier, hein, suivent exactement les effets de la carte. Hein. Voilà, alors nous sommes donc devant une application qui n'est pas simple, hein, l'équation radar, hein, c'est quelque chose qui est. Euh, souvent perturbant parce que on ne trouve pas facilement hein, les éléments pour à la fois comprendre ce qui se passe dans l'équation, ce qui se passe avec sigma 0 ce qui se passe avec SP hein. pour ça on passera un petit peu de temps tout à l'heure dernière remarque hein, pour conclure c'est que l'équation radar à la base hein, celle qui est relative à la SER hein. ben voilà, donc celle-ci là ne suppose pas que les valeurs mesurées sont des valeurs moyennes. C'est-à-dire que le sigma qui est là, tel qu'il est écrit, il va suivre les variations de P, s'il y en a. Et nous allons les rencontrer après. Il y a des variations qui sont liées à ce qu'on appelle le chatoiement. Donc dans cette équation, le sigma suit les variations de P. Donc, Le sigma peut être très variable, ce qu'on verra dans le paragraphe numéro 3. Alors que, quand on s'intéresse aux coefficient de rétrodiffusion, classiquement, ce coefficient rétrodiffusion correspond à une valeur moyenne sur une zone homogène. C'est-à-dire qu'il n'est pas sujet à variabilité liée au chatoiement. Le sigma 0 ici dépend du milieu. Hein. Et il est important de voir le passage. Ici SER, ici surface étendue. Donc pour que ça ait du sens ici, hein, il faut imaginer que l'utilisateur fasse des moyennes hein, sur des zones homogènes autour du pixel considéré pour faire ces mesures de sigma 0 et gamma 0. Sinon, il a du mal, parce que ça varie tout le temps. Or, si on regarde les résultats obtenus dans la littérature, eh bien, un milieu va être caractérisé par un sigma 0 qui est fixe. Il n'y a pas de variabilité liée au speckle que l'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, ça participe un peu des, des petites difficultés qu'il y a à emboîter l'équation radar classique avec la SER, qui est donc, on va dire, pour simplifier l'équation des radaristes, L'équation radar vue pour des cibles étendues, qui est l'équation propre à l'utilisateur des images, puisque lui, il ne cherche pas à voir la SER, il cherche à voir dans l'image quels sont les facteurs qui répondent à, aux paramètres qu'il a envie d'introduire. Donc là, on voit qu'il y a le cosinusie, par exemple. Ça veut dire que le sigma zéro d'un milieu va dépendre de l'orientation du faisceau. Ce n'est pas une caractéristique intrinsèque du milieu. Ça dépend aussi d'un paramètre système. Le RHE sera lié globalement hein, aux caractéristiques diélectriques du milieu. Bon, voilà, ça c'est bien, on le comprend bien. Hein. Et le grand G, qui lui est lié au lobe, dans la manière dont l'énergie est redistribuée, sera plutôt lié aux, aux variables liées à la géométrie de surface. Donc ici on a géométrie de surface, ici on a plutôt diélectrique, ici on a un terme système. Pour gamma 0, ah, le cosinusie a disparu. Puisque on est ici maintenant, hein, il ne reste que variabilité diélectrique et variabilité géométrique à l'échelle de la distribution du grand G. Voilà, donc ceci, ce résultat permet de caler un petit peu les mesures. Alors par exemple, si on veut faire une application numérique rapidement, hein, très rapidement parce qu'on n'a pas des valeurs simples à mettre en place, hein, si on suppose qu'on est sur de la forêt par exemple, sur de la forêt, le grand G ici, va être à considérer dans le demi-espace supérieur supposons que dans la forêt on ait un grand G qui soit isotrope c'est-à-dire que toutes les directions soient équivalentes c'est vraiment une supposition grossière de manière à mettre une valeur numérique sur les termes à ce moment-là le grand G vaudrait 1 sur 2pi puisque son intégrale doit valoir 1 il est intégré sur le demi-espace supérieur donc grand G vaudrait 1 sur 2pi le RHE bah disons que c'est un facteur diélectrique de réflexion globale on peut mettre bon. 10%, 15%, ce n'est pas le problème. Le fait, c'est de voir un petit peu apparaître des valeurs. Hein? Ici, j'ai un 1 sur 2 pi, par exemple, si c'est isotrope. Ici, j'ai un 4 pi, donc ça fait 2 cosinusie Rhe. Cosinusie vaut, par exemple, 0,7, 0,8, 2 fois 0,7 fois 10%. Ça va nous faire des 0,2, 0,3 pour sigma 0. Hein? Et ce qui correspond bien aux valeurs que l'on a l'habitude de voir quand on consulte les tables, sauf que, L'habitude veut que le sigma 0 soit converti en dB. Donc on va consacrer deux minutes simplement à voir ce que donnent les dB et pourquoi les dB dans les, la manière de faire et de présenter les résultats. Donc nous, nous étions avec... Grand G du sol, hein. et ces valeurs-là vont être comprises, par exemple, si on a eu, on le verra tout à l'heure avec la rugosité, on peut avoir des valeurs extrêmement faibles, hein. par exemple si on a affaire à une surface lisse, parce qu'avec la surface lisse, le terme grand G va redistribuer l'énergie complètement à l'opposé de l'antenne de réception, c'est-à-dire vous allez avoir l'émission, le retour vers l'antenne, mais le grand G pour une surface lisse sera quasiment nul dont vous aurez des valeurs qui vont être extrêmement faibles. Le RHE peut valoir ce qu'il veut, si le grand G est très faible, le sigma 0 va être très faible. Et puis nous avons le cas où vous avez des bâtiments, où on le verra également tout à l'heure, des phénomènes spécifiques de réflexion, hein, comme la double réflexion dans le cas de forêt inondée, qui font que au contraire, le facteur caractéristique du lobe d'antenne va être très fort dans la direction de l'antenne d'émission. Il n'y aura rien dans l'autre direction. Donc on va aller chercher des sigma 0 qui vont valoir peut-être 20 ou 30. Bon. Alors comment ça se manipule ça Avec les paysages naturels, avec les paysages naturels, le sigma 0 il va varier de très faibles valeurs, par exemple 0,01, à des valeurs relativement faibles 0,1. Petite valeur. Hein, comme on l'a vu l'heure pour la forêt par exemple on aboutissait à 0.1. Hein. avec les paysages anthropiques le sigma 0 il va bondir alors on va dire on va prendre le lien on va dire qu'il va aller de 1 à 30 40 50, 30. On et ceci quand vous regardez l'image pose un problème parce que vous avez ici une extension par exemple en valeur absolue de 30, alors que ici, vous avez une extension en valeur absolue de 0,1. Si vous regardez l'image sans faire de manipulation particulière, vous allez avoir tout le paysage naturel qui va être extrêmement sombre, puisqu'il va s'étaler sur des valeurs petites, alors que les valeurs anthropiques vont s'étaler sur des valeurs élevées. Et vous aurez des taches blanches pour les zones anthropiques et des zones très sombres pour les paysages naturels. Donc ceci est gênant. Donc On a l'habitude pour repérer les images en dB de calculer 10 fois log à base 10 de sigma 0 naturel. à quoi ça sert le dB A hein? quoi ça sert eh bien, Quand on reprend l'échelle logarithmique, le log à base 10, hein, ça c'est le log à base 10. Pour un millième, vous aurez moins 3. Voilà. Hein? Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez étaler les faibles valeurs, hein, on étale les faibles valeurs, et on comprime les fortes valeurs de sigma 0 naturel. Hein. Donc, voilà, ça se voit un peu sur le schéma. Hein, quand je vais de 1... À 10, j'aurai, hein, quand je vais à de 1 à 10, j'aurai en sigma 0 dB, j'aurai un, un, étal, un étalement de valeur 10, 10 log de 10, ça va me faire 10, et puis de l'autre côté, hein, j'aurai, pour les très faibles valeurs qui vont de 1 millième à 1, j'aurai un étalement de 30 cette fois-ci, puisque 10 log de 1 millième, ça me donnera une valeur de 30, de moins de 30, donc un étalement de 30. Donc ça veut dire que jouer avec les valeurs numériques telles que celle-ci et telles que celle-ci, le logarithme permet d'étaler les faibles valeurs et de comprimer les fortes valeurs. Donc c'est très intéressant et c'est pour cela qu'on utilise les dB. Une autre raison hein, qui est derrière, c'est que ça, ce que je vous explique, c'est relatif au sigma 0 C'est donc ce qu'on a vu être proportionnel à la puissance. Donc, dans les images, à ce qu'on appelle l'intensité. Puisque, quand on reçoit les images, on peut travailler en amplitude ou en intensité. Donc là, on est typiquement sur des images en intensité. Alors, si jamais vous avez une image en amplitude, eh ben, vous pouvez également calculer la valeur correspondant à l'amplitude en dB. Mais cette fois-ci, hein, alors je ne mets pas sigma 0, je, ce serait avec l'amplitude. Je dis avec l'amplitude, hein, on mettrait un 20 log à base 10. Hein, de l'amplitude voilà. hein, c'est à dire que on corrige le fait qu'on est passé de l'intensité à l'amplitude, c'est à dire la racine carrée en mettant ici un facteur 2 alors ceci est habituel hein, quand on utilise les db pour repérer des signaux hein, on cale pour les énergies on met 10 log et pour les amplitudes on met 20 log hein. voilà donc ça permet de voir la raison pour laquelle on travaille en db hein. mais la plupart des utilisateurs, s'ils ne souhaitent pas qualifier un milieu en donnant des valeurs spécifiques pour ce milieu, pour une zone homogène, hein, pour éviter d'avoir des variabilités quelconques qui s'intègrent à ces valeurs, eh bien, souvent, ils regardent l'image de puissance et on vous propose, en général, sur les logiciels, de la calibrer en DB. C'est-à-dire qu'on a une image de puissance, c'est-à-dire l'intensité, par exemple, et on vous propose de la calibrer en sigma 0 et éventuellement en db. Hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre en db, mais vous pouvez le mettre en db. Tout ceci est articulé maintenant dans les logiciels hein, et on peut assez simplement repérer, aller chercher les valeurs et comprendre le signal au travers de ces valeurs de sigma 0, db ou pas db.